Il y a tellement de gens qui peuvent contribuer, mais qui ne savent pas. Ils ne pensent pas. Ils ne pensent pas que c'est pour eux. Ou si ça se passe dans leur cours arrière, ils ne sont mmh. même pas au courant. Mmh. Il y a des enjeux qui sont bien compris théoriquement en économie, de, de ce qu'on appelle la tragédie des communs, qui font que si chacun va pour son intérêt, on finit par tous perdre. Mmh. C'est pour éviter ça que les gouvernements existent. Alors, euh, ils ont un peu oublié ça dans les dernières décennies.